Y'appelez pas nous allez bien quoi. on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et en ce joli samedi je me suis dit que vous apprécieriez voir ma quatrième nucléaire certes fait avec une arme un petit peu limite hein, qui venait de subir un nerf mais que je montais dans le cadre de mon dark matter d'ailleurs j'ai fini les défis dessus donc je ne joue plus avec il me reste que le m82 Barrett avant de penser enfin avant de passer pardon au secondaire que j'ai déjà fait pour certaines hein, notamment les fusils à pompes, vous me connaissez bref vous allez voir une jolie nucléaire, une belle game, voilà vraiment kiffante, avec un peu de coopération encore une fois, des abonnés, histoire de bien faire parler les... Oh mais Jacques, euh, tu t'es fait aider Ouais, ouais, ouais, je me suis fait aider comme quand le jour où j'ai séduit ta... Un... Je ne dirai pas d'insulte. Apparemment, sur Twitch maintenant, il ne faut plus en dire. On va essayer d'importer cette mode sur YouTube. Non, plus sérieusement, c'est une belle nucléaire, une belle vidéo. On se retrouve à nouveau dès demain pour la vidéo Advanced Warfare qui aura une petite particularité, mais qui vous fera plaisir. J'essaierai de la sortir un petit peu tôt. Donc, bon visionnage. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous Faites une bonne fois pour toutes. Non, mais je suis un abruti. Vraiment, moi, je suis, moi, je suis typique le genre de tocard qui remet des choses à plus tard. C'est euh, des bails comme ça et tout, je suis complètement crétin. Prends une Herman Miller Logitech. Herman Miller Logitech, je vais être honnête avec vous. Si je continue à avoir 1500 subs dans 2-3 mois, elle va commencer à me faire de l'œil. Et ça risque d'investir dedans à tout moment. Ça va la payer avec la boîte, gros, on va se mettre bien. Vraiment, je passe 8 heures par jour sur un assis. C'est important d'avoir un bon endroit où être assis. La Herman Miller... Oh, le fils de pute, il m'a collé. Oh, le bâtard, il m'a enculé derrière vous. Derrière vous, derrière Les chaises gaming, il euh, ça, ça, a rien de pire pour le dos, non Ça va. Non, franchement, j'ai des chaises, j'ai eu des chaises gaming qui sont très confortables. Genre celle que j'ai là à l'heure actuelle, je peux passer des heures et j'ai pas mal au dos. Oh, je me fais exécute le bâtard. Oh, oh lui, il m'a exécuté et collé en début de partie, frère, je suis sa pute. Je suis très clairement sa pute là. Le mec, me colle et m'exécute, je suis, je, suis, je suis sa chose. 54 ans, les bugs de corps, ça me fume toujours, vraiment. Clippez ça s'il vous plaît, mettez-le moi sur mon Discord. Clippez-le, ce sera pour le best-of numéro 2. Stephens, merci pour le resub et AARPJ23, merci aussi le frérot, merci les deux. Désolé si j'ai écorché ton pseudo. Et Stephens, merci mon gars. Clippez-le, mettez-le moi dans mon, dans, dans, dans mon channel Discord. C'est pour, pour le best-of 2. Ah d'ailleurs, le premier best-of devait sortir ce soir, finalement il sort demain. Euh, le premier best-of Twitch. Et là, pour en revenir franchement, ma chaise gaming, à la max maxnomique que j'ai, elle, elle est vraiment bien. Genre, euh, c'est-à-dire que j'ai aucun mal de dos, euh, elle est confortable, je le dis. Ah, et c'est même, même pas une OP, hein. je suis pas là en mode à vous vendre des conneries, moi j'ai aucun souci. Après, je te dis pas qu'elle valent leur prix, parce qu'elle coûte cher quand même, 250-300 balles des bails comme ça, c'est rush, mais... Okay, merci Stéphane, ça va ou quoi mon gars Dans la merde, il va arriver au striker devant moi. Je suis dans la Béarnaise, les mecs. Ça va, on s'en sort. Let's go! En tout cas le train de la hype est lancé, n'hésitez pas à sub, ça fait, si vous voulez ça fait plaisir. Twitch Prime, abonnement niveau 1 et autres douceurs Ils peuvent vous permettre de soutenir un chauve dans sa quête du succès et de la reconnaissance. Je me suis bien vendu là ou pas Série de 9. Le point stratégique est sécurisé. On vient se poser devant ton live après le taf Et bah ben écoute j'espère que t'as passé une bonne journée de taf Mon petit pote, pote. Trois... Série de 10 regarde de SO hein Merci master pour le Pour ce que tu viens de dire Le renouvellement de l'abonnement classique C'est Déjà une très bonne chose La machine de nucléaire les mecs il l'a pris dans la gueule. Oh. <rire> je vais tenter un nucléaire. Non. Aïe. Ouais, ouais, je relive ce soir. Ce soir, je fais un react, donc on va regarder un reportage ensemble, et je verrai ce que je vais faire après. Ce soir, j'ai peut-être envie, je vous cache pas, même si vous me suivez peut-être pas le jeu, il y aura peut-être pas v'là le monde, mais j'ai peut-être envie de finir mes games de placement sur LoL. Laissez-moi à droite, laissez-moi. Laissez-moi cousin Merci Je suis en série 19. Si vous voulez des mecs, n'hésitez pas à me le com. On fait une nucléaire familiale avec mes abonnés. Série de 20, 21. Allez les gars! Nucléaire communautaire, série de 22. Le point stratégique est Sur la. Non, on va pas les kills, cousin! Je crois que ça peut venir à ma droite là. J'ai peur du mec, d'un éventuel mec ici. C'est ce qui me fait reculer. Side 24. Oh le double que je viens de faire les gars, il est phénoménal. Avec la grue là. Oh, avec la grue. J'ai combien de grue Ok, j'ai deux, deux trucs de machine de guerre encore. 26. Je recule un peu. Vas-y Jacques, vas-y Allez, let's go On va avancer par la gauche. Ouais, let's va. go Si vous avez des... des. des, des... Si vous avez des coms. si vous avez des drones, c'est le moment. Ok. Les spawns ont tourné, je crois. Laissez-moi, bon, laisse moi on a dit communautaire le frérot est 27 Je regarde le front Je regarde le front je regarde je regarde ah, Non mais ah, faut savoir ce que tu prends frérot Tu m'as volé le kill ah Allez sortez du point sortez du point les gars vous allez finir la game là Sortez sortez sortez sortez sortez sortez Hélicoptère d'attaque en ennemie putain il me vole les kills, il me comme rien, il... Et... 28. Oh, dans mon dos. Avec l'hélico ennemi, je suis obligé de tempo de ouf. 29. Let's go, c'est bon, je l'ai eu, je l'ai eu. Wouhou Nucléaire, les mecs Ça fait plaisir. Wesh, non Ah, 39.6, c'est la quatrième que je fais. Pas la plus belle, mais une nucléaire que je vais appeler la nucléaire communautaire, faite avec les abonnés qui m'ont aidé dans la mesure du possible. Ça fait très plaisir. Alors si je joue DMR, c'est pour mon Dark Matter. Hein, je t'ai alors précisé. Et ça m'a fait plaisir. Merci. Oh Stephens mon frère. Merci pour les 4 abonnements offerts. Quoi. Merci mon gars. Ah, je suis bien content. Et il y a pas eu trop de kills à la machine de guerre non plus. Juste ce qu'il faut. Pas la troisième, non, c'est la quatrième. Y'a y a la nucléaire au sniper, clin d'œil. Y'a la machine de nucléaire. Donc, euh, la, euh, la nucléaire que j'ai fait essentiellement à la machine de guerre. Et ensuite, il y en a une autre. Enfin, euh, la première. C'est trop fort la DMR, c'est vraiment de la saloperie. Je. À la limite, je me sens pas bien de jouer, mec. Merci pour tous les abonnements. Ça va finir sur YouTube, la nuque. Je sais pas. A l'heure actuelle, je vais pas mettre toutes mes nuques sur ma chaîne YouTube principale non plus, mais ça peut me servir. Ça peut me servir. 45-7. Belle, 52-12, il a été très bon, 44-14, on est chaud, on est chaud, <rire> merci les mecs, je vous cache pas, que, je, vous cache pas. Ah, je vais être honnête, le 30ème je me suis chez dessus, voilà, <rire> le 30ème je l'ai eu, mais j'étais stressé, j'étais, je peux pas faire le mec serein, je suis pas Roger Federer, tu sais, en mode, ouais t'inquiète, euh... euh, cou cou coup -lifter, euh, au calme, euh... de... non, j'étais stressé, <rire> J'avais coulis de merde le long de la jambe gauche, mais bon, on a réussi à l'avoir. C'est tout ce qui compte. Let's go. Ah. T'as un rival au sniper. Ouais, Dask, toujours, il envoie du sale truc au sniper. Le frérot, le frérot Dask, il est très, très bon. Bon, regardons l'avancement de cette DMR en parlant de, en parlant de connasse. 61 headshot, donc il en manque 39. Les séries de 5, c'est terminé. Les tirs de loin, plus que 17. Les mecs détectent T'es plus que 18, on est bien. Franchement, j'ai encore du temps. Là, je vais live encore euh, deux bonnes heures. Donc...